Bonjour, asseyez-vous tranquillement ou allongez-vous si vous le pouvez. Vous portez à nouveau l'attention sur la respiration. Tout doucement, vous suivez le flux de l'air qui entre et qui sort à l'inspire et à l'expire. Le front est détendu, la mâchoire desserrée muscles bien relâchés. Vous êtes dans une position confortable. Et aujourd'hui, on va faire des expirations et inspirations par palier. On va commencer par l'expiration. Vous laissez l'inspiration se faire tout à fait normalement. Et on va expirer par palier, c'est-à-dire on compte 1, 2 pendant le temps où on expire et 1, 2 pendant le temps d'arrêt. J'expire, 1, 2, je m'arrête, 1, 2, j'expire, 1, 2, je m'arrête, 1, 2, j'expire, 1, 2, je m'arrête et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à l'expiration complète on ne force pas on fait ça tout en douceur on observe ce qui se passe au niveau des sensations et vous faites ça tranquillement pendant un petit moment Pendant l'expiration, d'abord le ventre rentre petit à petit, puis les côtes se resserrent et la poitrine s'affaisse. À l'inspiration, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et on continue à l'expiration, à garder un rythme, expire, 1, 2, arrêt, 1, 2, expire. Deux. Arrêt, 1, 2, jusqu'au bout de l'expiration et ensuite on laisse venir l'inspire en continu. Nous allons maintenant faire l'inverse. L'expiration se fait en continu, et l'inspiration se fait par palier. A l'inspiration, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. A l'expiration, le ventre se creuse, les côtes se resserrent, la poitrine s'affaisse. On expire, et on inspire. 1, 2, on s'arrête. 1, 2, on inspire. 1, 2, on s'arrête. 1, 2, on s'arrête. On inspire, 1, 2, on s'arrête, 1, 2, on inspire, 1, 2, on s'arrête, 1, 2, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une inspiration complète. Comme d'habitude, on ne force jamais. Et ensuite, on laisse l'expiration se faire en douceur de manière continue. On reste toujours dans une zone de confort. Le visage est détendu. La mâchoire desserrée et les muscles bien relâchés. Inspire, 1, 2, on s'arrête, 1, 2, inspire, 1, 2, on s'arrête, 1, 2, inspire, 1, 2, on s'arrête, 1, 2, et cela jusqu'au bout de l'inspire. Vous laissez maintenant l'inspiration et l'expiration se faire tout à fait normalement. Et en parcourant le corps des pieds à la tête, vous faites des petites contractions au niveau des pieds, des mollets, des jambes des fesses, du dos, des mains, des avant-bras, des bras, des épaules, du cou. Vous grimacez un peu pour solliciter les muscles du visage et tranquillement vous ouvrez les yeux. Bonne journée à vous.